Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais vous parler d'un trépied. Un trépied en carbone. C'est mon premier trépied en carbone et c'est la marque Léo Photo, le modèle LS-224C qui m'équipe. Voilà, donc je vais vous parler spécialement dans cette vidéo de, de ce trépied en carbone je vais faire le déballage donc je ne l'ai pas encore ouvert je vais ouvrir la boîte avec vous et puis euh, je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur et puis euh, on, on va tester un peu tout ça c'est parti Voilà le trépied il est là c'est le Photo. donc c'est le LS-224C avec sa rotule LH 25 du coup je vais faire le déballage je l'ai pas encore déballé donc je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur donc c'est parti alors voilà les amis c'est parti je vais déballer le trépied aux photos donc c'est parti hop alors à l'intérieur On a du petit gel pour l'humidité. Ok, donc tout, tout est dans, tout est dans la pochette. Impeccable. Waouh. Ah ouais. En fait, franchement, en fait, c'est une pochette. En fait, il y a deux deux poches. Du coup, ça c'est plutôt pas mal. Franchement, en plus c'est. Euh... Franchement, la qualité, franchement, est bien. Hein. Et euh, quoi Tout léger. Hein. Sérieux Franchement, ça, c'est du top. Donc, j'imagine que voilà. Ok, super. Donc, du coup, il y a... Du coup, il y a ça. Ok. Je sais pas si ça peut s'agrandir ou pas. Ouais, super. Il peut s'agrandir. Pack. Tac. Donc là, je peux le bloquer comme ça. Et là, il est bloqué. Là, je peux l'agrandir. Et il est bloqué. Ok, ça marche. Ok, ça marche. Donc, euh, hop. Là, si on voit bien là. Là, il y a la colonne centrale. Ça marche. Ensuite, c'est eh ben... Hop. On a... Un petit euh, ok, un garantie, un certificat de garantie, des clés Allen, un petit mousqueton. Hop, voilà. Donc on a ça et on a le fameux trépied. Waouh, il est tout léger. C'est un truc de dingue. Il est tout léger. Waouh, ça fait plaisir. Alors. Comment on l'ouvre sans tout déchirer Ok, ça marche comme ça. Super. Waouh. Ah ouais. Ah ouais. Franchement, c'est un trépied très très très léger en carbone, quoi. Franchement, les gars. On a les patins en caoutchouc qui sont retirables. Ça, c'est plutôt bien. En fait, avec ce système-là, du coup, on peut le parfaitement le stabiliser l'appareil photo. La, le trépied, pardon, et il ne bouge même pas. Hein. Franchement, c'est un truc de fou. C'est la table qui bouge là. Ok, super. Donc là, on a des sortes de pinces. Voilà, ok. Avec ces pinces, en fait, ça permet de, de mettre le trépied comme ça. Donc je tire dessus, hop, je peux le caler comme ça. Tac. Tac. Et je sais pas si le troisième il se fait aussi ou quoi. Ah oui. Tac. Ah ouais D'accord. Donc du coup, du coup, là, on a un trépied qui est positionnable, donc vraiment au ras du sol. Quoi. Ok, ça marche. Donc après en fait il y a juste à le plier, là trépied comme ça, franchement oh, ça respire la qualité quoi. Donc là, tac, là je tourne ici. Ok. Donc là je peux même m'en servir de monopode si je veux. Boom. ok, ça marche. Tac. Ensuite. En fait c'est un système à vis en fait sur le trépied et en fait il paraît que ce système là comme ça il est beaucoup plus durable dans le temps qu'à clapet donc du coup j'ai juste à dévisser comme ça hop et j'ai tout de suite mon trépied en revissant ensuite tac comme ça et là ça bouge pas donc, pour le ranger un petit coup de dévissage hop et tac ça c'est top donc ok, le trépied, hop, donc il est comme ça, si je veux le déplier au maximum, j'ai à tirer ici, tac et tac, et en fait, après le trépied, il peut se déployer au maximum. Ça, c'est plutôt sympa parce qu'il est au ras du sol. Ok, après, je peux le fermer comme ça, tout simplement, tac, et il est plié. Ensuite, donc, la rotule ici. On a la rotule, donc Arca Suisse, avec le petit plateau. Du coup, bah, avec cette rotule ici, je vais pouvoir mettre euh, mon Fujifilm X-T4, qui, qui a le plateau Arca Suisse, donc Peak Design. Donc ça, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Bon, là, je suis en train de filmer avec le xt 4 je vais mettre le X-H1 plutôt. Alors, le X-H1, il est... Donc là, j'ai équipé ça... Euh, du plateau Arca Suisse Peak Design donc du coup là ici c'est un plateau Arca Suisse donc je vais voir tout de suite si ça marche dessus donc là le XH1 il est équipé du, du 10-24 donc là je le sers au maximum hop bah, écoutez hein, ça tient bien ça pique pas du nez franchement c'est c'est archi solide donc là c'est la rotule ball ok donc hop mon appareil photo est bien parfaitement stabilisé franchement il est bien bien bien accroché, je vais vous montrer un peu il est bien bien accroché hein. il n'y a pas de souci. malgré ça franchement j'étais un peu surpris au niveau de, de la largeur du plateau, mais en fait franchement ça fait bien le taf. ça tient bien ok donc après bah Bon. il est bien vissé en fait ce qu'il faut savoir c'est ça en fait tac tac tac en dévissant ici en fait je peux tourner comme ça à 360 degrés je peux même le mettre en mode portrait par contre voilà en fait il n'y a qu'une vis ici qui me permet de de faire tourner totalement la la rotule une fois que c'est tourné je ne peux plus le tourner, même si la rotule ball, elle est, elle est vissée. Donc là, je peux tourner comme ça, je peux tourner comme ça, évidemment. Mais je peux tourner aussi comme ça, avec la rotule LH25. Bon, bah, très très bonne impression du trépied. Donc là, il est fixé. Donc là, il est équipé du XH1 et du 1024. Donc euh, vous voyez, franchement, ça fait le taf. Je vais essayer de mettre un objectif un peu plus gros pour vous montrer un petit peu. Euh, si je veux, donc le mettre au ras du sol, comme tout à l'heure, est-ce que ça fonctionne bien Hop, hop, bah écoutez, c'est au ras du sol, hein. franchement euh, ça fonctionne très très bien, il n'y a pas de problème, c'est parfaitement stable, si je veux remettre, hop, hop, hop, et après ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs crans aussi, hein. donc il y a ça. Là, par exemple, là, je peux le bloquer ici, je peux le bloquer ici et je peux le bloquer ici. Donc, je peux le mettre comme ça si je veux. Ensuite, si je veux l'incliner un peu plus, je peux le mettre comme ça. Ça fonctionne très, très bien. Donc là, franchement, je suis plutôt content du, du taf. Très, très bien. je vais faire c'est que je vais vous mettre un, un autre objectif bon là, j'ai quoi j'ai 90 mm peut-être ou le 55 200 je vais vous montrer avec le 55 200 ce que ça ce que ça fait alors le 55 200 en objectif sur le fuji on va voir ça tout de suite Tac. est ce que ça fait le boulot ou pas le trépied est déployé donc là, normalement, hop, hop, hop. Là, il est déployé normalement. Si je zoome au maximum, aucun souci. Si je vais vers l'avant, aucun souci. Il ne pique pas du nez, c'est impeccable. Là, je suis parfaitement stable. Franchement, impeccable. Impeccable. Donc là, hop. Sachant que là je suis à 200. Là j'étais à 200 mm. Voilà, ça donne quelque chose comme ça. Tac. Si je le mets comme ça, il ne pique pas du nez. Il est très propre. Franchement, très très bien content de ce trépied. Super. Ça bouge pas. Là, si je veux écarter un peu, hop, hop. On va le mettre à fond. Hein vraiment un, un très beau produit je suis bien content ok bon je vais vous euh, je vais remettre le 1024 sur le xh h1 tac je vais vous mettre euh, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a à l'intérieur donc qu'est ce qu'on a on a, on a... Alors, à l'intérieur, on, a... on a de la documentation, on a un mousqueton, hop, et des clés à laine. Les, les clés à laine, ok, c'est pas les mêmes du tout, d'accord. Donc là, ça, c'est la doc. Donc, moi, ce que je veux savoir, donc là, je vais retirer le... retirer ça, donc là, ce que je veux vous montrer, c'est que là je peux dévisser ici mais moi ce que je voulais savoir c'est que je pensais que je pouvais mettre des pointes ici pour justement, euh, pour piquer par exemple dans la terre ou pour piquer euh, dans la glace, mais en fait euh, je crois qu'il a que c'est pas avec, alors à moins que c'est quelque part ailleurs on a juste euh, les morceaux en caoutchouc là, on a le plateau aussi ça alors là on peut installer voilà donc là hop j'enlève la rotule et ça, ça se met comme ça ah oui d'accord donc ça se met très très vite pec et là je peux mettre ma rotule dessus d'où l'avantage d'une rotule qui est pas très euh, qui est petite qui permet de bien orienter son appareil photo. Hop. Bon, mais ben franchement ça fait le taf. Là, on a la rotule qui peut se baisser, donc du coup, on gagne un gain ici. Donc si on veut quelque chose de plus haut, on peut remonter aussi. Du coup, ça fait prendre euh, ça fait prendre à peu près 30 à 40 cm, je pense en plus. Par rapport à hauteur. donc là le trépied n'est pas totalement déplié je vais vous le déplier maintenant pour vous montrer un peu la taille maximum de sa hauteur donc le trépied je vous montre de A à Z donc là il est en mode plié donc il mesure 47 cm avec la rotule hop je le pose par terre donc là vous avez un peu donc la taille en fonction de, de moi du coup je vais le déplier au maximum donc pour vous montrer un peu donc là du coup je détache les poids Tac, je revisse. Ensuite, tac. Donc là, je fais pareil pour les trois pieds. Donc là, sa hauteur maximale, elle est comme ça. Ok Ça, c'est sa hauteur maximale. Donc sans la, sans la colonne centrale. Pour mettre la colonne centrale, je dévisse. tac je visse, hop euh, ici du coup là j'ai la colonne centrale que je peux encore augmenter donc j'ai juste à dévisser ici je monte ici et après je peux fixer ma rotule directement et voilà donc là tac et ensuite je peux fixer mon appareil photo avec un plateau Arca Suisse donc là je visse et c'est good donc là franchement ça tient très très bien et ça bouge pas franchement la qualité euh, Léo photo elle est vraiment très très bien alors bon les amis tac alors Bon, je vais vous montrer un peu combien ça pèse du coup. Du coup, je vais laisser la colonne centrale pour vous montrer un peu. Donc là, il y a la colonne centrale avec, hop, donc je replie tout. Je vais allumer, donc pour peser. Je vais bien réinitialiser pour que, voilà. Combien ça pèse Grosso modo, hein, avec la, la rotule, on est à 995 grammes la rotule et euh, la colonne centrale. Là, j'ai combien J'ai 726. Ça marche bien, j'ai 726. Et si je mets la rotule directement, si la, je mets la rotule avec directement, on est à... On était à 726 sur la rotule. Et là, on est à 896 grammes avec la rotule. Est-ce que ça fonctionne bien Ça me prend bien le poids tout entier. Grosso modo, je pense que oui, à quelques grammes près. Hein. Si je mets la rotule ici, ouais, 896. Alors voilà les amis, je vous ai montré un peu, grosso modo, le trépied. donc Ses caractéristiques, ses possibilités, sa hauteur maximale. Euh, je vous ai montré aussi le poids du trépied franchement il est super léger oh, c'est un trépied en carbone ça fait vraiment plaisir de pouvoir avoir quelque chose comme ça de qualité en main et c'est vraiment à l'image de, de la qualité en fait c'est vraiment à l'image de marque de Léo Photo. c'est vraiment du bon matériel pour faire de la, du, du bon travail et franchement il est super léger et euh, je pensais au début je pensais que en fait cette histoire là de de, de colonne centrale je me suis dit est-ce que c'est pas plutôt enfin est ce que c'est pas, -ce pas embêtant euh, franchement d'avoir ça en plus puis au final non parce qu'au final on n'est pas obligé de l'utiliser hein, ça rallonge un peu si on a besoin d'un peu de hauteur mais franchement euh, ça prend deux secondes hein. c'est juste à hop on enlève la rotule on met la colonne centrale tac, et on peut remettre aussi directement Hop, on peut remettre directement euh, euh, la rotule ici. Et puis si j'ai besoin encore d'agrandir, eh ben, je dévisse ici, j'agrandis et hop, je suis vraiment surpris, euh, vraiment surpris par, euh, par la qualité de ce trépied. C'est vraiment, euh, ça fait plaisir d'avoir quelque chose de qualité en main comme ça. C'est vraiment du beau matériel qui donne envie de, de l'utiliser quoi. Parce qu'en fait, le problème avec les trépieds, c'est que c'est souvent lourd et encombrant. Là, je suis en train de filmer avec le xt 4 et avec le trépied Vanguard 235AB qui a un trépied, un plutôt bon trépied, par contre qui a le système ici euh, à clapet et non à vis. Et euh, apparemment, le, le système de clapet est moins durable dans le temps, donc pour l'instant, il n'y a pas de souci avec celui-là, mais je remarque tout de suite en fait la différence au niveau du poids, entre le Vanguard qui est en aluminium et euh, ce trépied Léofoto LS224C avec sa rotule LH25 qui est en carbone. Franchement, c'est un bon trépied. Je pense que si ça vous intéresse en trépied, je pense que franchement, vous serez pas déçu. Il est ultra léger. Franchement, très très très léger. Euh, ça, ça rentre dans un sac vraiment euh, sans problème. D'ailleurs, je vais vous montrer un peu... Je vais remettre la rotule. Par contre, je vais enlever la colonne centrale parce que je pense que la colonne centrale, elle n'est pas vraiment indispensable. En fait, ça rajoute, oui, ça rajoute euh, 30 cm là. Ça rajoute 30 cm si on en a besoin. C'est toujours utile. Mais je pense que dans la majorité des cas, euh, je ne pense pas qu'on a, on a forcément besoin de tout le temps de ça. Bah, après, ça dépend de votre utilisation aussi. Je vous montre un peu euh, comment ça rentre dans, dans un sac. Je vais vous montrer dans le sac Peak Design. Donc c'est parti. Je vais faire rentrer le trépied, donc euh, l'Éo Photo, dans le sac Peak Design. Donc du coup, hop, du coup, le sac Peak Design, normalement, il y a des, euh, des, euh, des flex folds. Donc c'est des séparateurs, en fait, qui sont comme ça. Du coup, moi, je les replie. Tac, tac. Et du coup... Donc, je vais rentrer ça, donc, le trépied Léo Photo. Hop, je vais le rentrer là-dedans, avec sa rotule. OK. Donc, sur le côté, et du coup, voilà, voilà. Après, moi, je ne m'encombre pas. Là, je l'ai rentré avec le, la, la rotule LH25, mais bon, je peux l'enlever aussi, hein, si... Euh, si ça gêne, donc il y a juste à faire ça, hop, à mettre ça comme ça. Et puis, euh, la rotule, on peut très bien la mettre euh, hop, dans la poche euh, là-dedans. ou Voilà, donc si ça vous encombre, voilà. Un petit mot aussi, je vous montre. Sur la colonne centrale, il y a quelque chose qui est plutôt sympa. Il y a un, une sorte de caoutchouc en fait. Je ne sais pas si vous voyez bien... Euh, là, il y a une sorte de caoutchouc en dessous et ça c'est plutôt bien puisqu'en fait ça permet de, quand l'appareil photo, en fait, je vais remettre la lampe comme ça, quand l'appareil photo en fait est fixé dessus, si vous dévissez ici, ça risque de tomber et du coup ça fait un amorti tout simplement avec ça, voilà, voilà. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous ai présenté le trépied Léo Photo LS-224C avec sa rotule LH-25, donc je vous ai montré tout ça en détail, franchement euh, j'adore, c'est un produit franchement top, ça donne envie de travailler avec, c'est léger, c'est euh, top, c'est super robuste, il euh, y a la colonne centrale, donc euh, avec, si vous manquez un peu de hauteur, vous pouvez mettre la colonne centrale, sachant que je crois qu'il y a 1,17 m euh, de hauteur, donc ce qui est souvent suffisant. Et euh, on a 30 cm en hauteur avec euh, la, la colonne centrale. Donc 30 cm de plus, en gros, grosso modo, ça fait un trépied d'à peu près 1,50 m. Donc franchement, ça prend pas de place c'est un super produit euh, en, en, en carbone il y a 10 couches de fibres de carbone à l'intérieur ce qui est plutôt euh, rare parce que d'habitude c'est moins chez les autres euh, fabricants euh, juste un petit mot au sujet des, du caoutchouc bah, franchement le caoutchouc là il est très bien, franchement il fait le taf c'est top, par contre je pensais qu'il allait avoir des pointes pour offrir plus de, de stabilité par exemple dans des dans des terrains où il y a de la terre où c'est un peu plus compliqué mais euh, je, pense que, je pense que ça s'adapte donc après c'est juste une pointe qui permet de, de planter dans la terre mais c'est du caoutchouc euh, ça se lave facilement donc je pense que ça ne posera pas de problème